à tous et bonne année 2021, une nouvelle année qui commence, alors perso j'ai des résolutions, j'espère que vous aussi vous en avez, donc je vais vous en faire part dans cette vidéo. Tout d'abord on va vous faire part de tout ça, j'espère que tout va bien, que les révisions se passent bien, parce que vous avez soit des DS, des parcelles, des concours blancs, ou un bac blanc, enfin vous avez pas mal de choses qui vont approcher en cette période, mais bon, vous savez, quand on a passé le mois de janvier, c'est là où ça va le plus vite, donc les mois vont s'enchaîner assez vite jusqu'à la fin de l'année, et espérons que tout se passera au mieux pour tout le monde. Personnellement, des résolutions pour cette année 2021 par rapport à YouTube, la chaîne, tout ça. Donc déjà, vous l'avez vu, j'ai renommé la chaîne euh, parce que c'était pour que ce soit en concordance avec le site internet, euh, le compte Instagram et euh, la chaîne euh, pour pas qu'il y ait d'un côté les ingesup, euh, de l'autre, Lucas Brazier, etc. Et tout. Donc j'ai tout appelé euh, par mon nom et mon prénom. Euh, je garde quand même le pull avec le logo ingesup. Et si vous regardez la bannière de la chaîne euh, sur un ordinateur, vous verrez qu'il y a toujours le logo ingesup dedans avec écrit les ingesup. Donc voilà. Donc, euh, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Personnellement, je trouvais ça pertinent dans le sens où, comme ça, tout va être en lien et tout a le même nom. C'est n'est pas un côté les ingesup, après un autre, ça pourrait être ça, un autre, ça pourrait être Lucas brasier. Enfin voilà, tout est uniformisé et tout est réuni euh, au même endroit sous le même nom. Et ça va permettre aussi de faire d'autres vidéos qui vont arriver en 2021 en rapport avec la sortie du livre qui ne sont pas forcément sur la même thématique, mais quand même assez proches et qui sont toujours destinées à des étudiants. Donc à toi, si jamais ça peut t'aider et te renseigner sur certains points très, pré très précis. En parlant du livre, le livre où ça avance, euh, il sort euh, cet été, comme je vous ai dit, vers juin, juillet, août, enfin plus vers juin. Euh, là, il manque euh, une toute petite étape de relecture et c'est terminé. Donc ensuite, ça part chez l'éditeur, etc. Donc euh, je suis en train de voir avec lui pour faire des préventes. Donc il y aura peut-être des préventes du livre euh, qui vont s'organiser vers fin janvier, février, mars, par là. Donc euh, tout ça, c'est à mettre en place, il voir quand il recevra les livres, etc. Mais il y a moyen qu'il y ait des préventes qui soient organisées, donc je vais essayer de vous tenir au courant comme d'habitude, mais je vais essayer de mettre ça sur le site internet bah, lucabrasier.com et comme ça je vais bien vous structurer tout ça, ça va être bien rangé, bien structuré. Et vous aurez bah, tout expliqué euh, de manière transparente et comment ça fonctionne. Et sur quoi aussi porte le thème de ce livre. Donc, pour les trois résolutions, <rire> revenons en vous fait. Euh, première résolution, être plus active dans les mails. Donc, je ne sais pas si vous savez, y a, dans la description, il y a écrit « Recevoir les conseils privés ». Donc, c'est des mails que je fais euh, pour vous donner des conseils par rapport aux études supérieures, Parcoursup, euh, la prépa, tout ça, tout ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est gratuit, il y a des infos gratuites. Et ça vous propose aussi de temps en temps des formations payantes que je sors. Donc, en 2021, il y aura plus de formations payantes. Le but de ces formations payantes, c'est un accompagnement personnalisé, qualitatif et non quantitatif. C'est pour ça que pour les trois formations qui sont sorties, il y en a deux sur lesquelles les places sont limitées à 100 personnes. Donc si vous êtes concerné par Parcoursup ou le Grand Oral, n'hésitez pas à les regarder. D'ailleurs, vous avez vu peut-être aussi, petit switch comme ça, j'ai changé de caméra et je vois que dans mon retour, c'est ultra grand angle, donc ça doit changer des vidéos d'avant, je suis peut-être tout petit. Bon, je verrai comment, comment je recadre tout ça, c'était une petite parenthèse que, que je voulais vous faire. Et euh, donc voilà, donc je vous ai dit, être plus actif dans les mails pour vous apporter plus de contenu gratuit par mail pour ceux qui sont intéressés. Euh, des formations qui vont sortir payantes, donc ça c'est si vous voulez un accompagnement personnalisé, euh, c'est toujours facultatif, la chaîne est toujours gratuite, il n'y a pas d'obligation de, de payer pour avoir accès à la chaîne. Euh, revenir à une semaine comment dire revenir à une vidéo par semaine sur youtube parce que là c'est toujours pareil en fait comme de septembre à décembre vous cherchez pas trop votre orientation c'est normal vous êtes en terminale euh, ou soit vous êtes en alors soit vous avez les préparations des concours soit vous êtes en prépa soit vous êtes en concours mais vous voyez comme il y a une partie de la chaîne qui est orientée sup, bah les gens ils commencent à chercher à partir de janvier donc souvent la chaîne elle est un peu morte de septembre à décembre genre euh, si je publie du contenu le, les gens le voient pas trop et tout sauf ceux qui sont abonnés donc c'est pour ça que je vous en publie quand même pourquoi on garde le lien et que je vous donne des news, etc. D'ailleurs, il y aura bientôt des vidéos ressenties sur la prépa par rapport au troisième semestre. Euh, je parle depuis la première année, euh, mes notes, etc. Et tout. Je vais vous faire des petites vidéos bilan là-dessus. Mais j'attends que ça arrive parce que mes partiels perso, c'est fin janvier. Et le dernier point qui est le plus intéressant, je trouve, l'année dernière, c'était le projet Ultime. Donc Ultime, il fallait remettre les, Lord... les lettres dans l'ordre. Ça faisait euh, E u l -T -I -M. donc voilà, c'était un anagramme, et ça voulait dire écrire un livre, Time is Money, parce que c'était le nom d'une fiction que j'avais eue, mais en fait, la fiction était proche d'un film qui existe déjà, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Time Out, mais je ne connaissais pas le film quand j'ai écrit ça, et je me ah, dommage, mais je n'ai pas écrit le livre, j'ai juste écrit des, des idées, enfin bref, ce pas ça le sujet, juste pour vous dire que l'année dernière, c'était sortir des formations finalement, enfin sortir la formation sur le TIPE et euh, écrire un livre, bah finalement on a fait les deux, on a sorti la formation sur le TIPE qui a déjà pas mal de gens, il y a beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir. J'espère que j'en aurai autant avec les autres formations que je suis en train de sortir parce que vraiment ça aide les gens, donc je suis content que ça puisse aider. Et le livre, bah, c'est projet réalisé, il manque juste un peu de temps là pour qu'il s'édite, mais il sera disponible dans toutes les FNAC et librairies de France. Et donc là, le projet de cette année, ça va être le projet conférence. Alors pour le projet conférence, en quoi il va consister euh, le but, ça va être de faire un tour de France des lycées. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de lycées en France, donc euh, on va faire les, une majorité de lycées, et d'aller faire des conférences. Alors, ce pas des conférences dans le style, euh, vous savez, enfin, euh, ce n'est pas du, du tout dans le style, euh, j'ai des tonnes de connaissances que je veux vous transmettre, etc. C'est etc. plus aller à la rencontre des lycéens pour pouvoir euh, témoigner de la prépa généraliste, la prépa intégrée et des études supérieures, et de pouvoir un peu répondre à leurs questions. Vous voyez, un peu comme une espèce de... De FAQ ou s'il si y en a qui ont déjà fait les salons, euh, des salons style, euh, je sais pas, genre Japan Expo, euh, Bordeaux Geek Festival, les machins comme ça, vous savez, il y a des moments où vous pouvez avoir des, des interviews avec les gens et vous allez vous leur poser des questions. Donc là, ce serait juste bah, parler de mon parcours, peut-être 15-20 minutes, et après, pendant 40 minutes, répondre aux questions des étudiants s'ils ont des questions sur Parcoursup, sur la prépa, sur les études supérieures. Vous voyez, tous ces domaines-là, essayer de les accompagner au mieux en répondant à leurs questions. Donc voilà! Je me suis dit que ça pouvait être pertinent et que ça pouvait être un beau projet à faire parce qu'il a pas mal des lycées en France et puis même ça pourra faire connaître la chaîne à plus de monde. Donc voilà, donc la chaîne qui maintenant s'appelle donc du Cabrasier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre lycée parce que je pourrais voir pour venir faire des, comment dire, des, des conférences dans votre lycée. J'ai déjà commencé à recevoir des mails de personnes parce que j'ai déjà envoyé toutes ces infos par mail pour ceux qui sont inscrits. Et euh, j'ai déjà eu des retours de, de lycée, donc je les ai notés dans un coin et je me suis dit, soit je passerai en présentiel, ou soit j'essaierai je, de voir pour faire un truc à distance s'ils sont trop loin. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me communiquer vos lycées dans les commentaires. Ce que vous pensez aussi de la nouvelle chaîne, enfin nouvelle chaîne, le fait d'avoir renommé la chaîne et comme ça tout uniformiser et de permettre ainsi de faire des projets peut-être un peu plus variés que uniquement un G-Sup. Mais voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à la liker. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et 2021 va nous réserver des aventures encore plus folles. Et j'ai la date de tournage Oh voilà, c'est vraiment l'insclu, l'instru. L'info exclusive pour ceux qui sont restés jusqu'au bout vraiment de la vidéo, le tournage que j'ai fait avec Olivier Min de l'émission Joker, bon j'en reparlerai dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, sort le 19 juin. Ça sortait entre novembre et juin, et je pense que je suis le dernier ou l'avant-dernier. Donc voilà, Donc j'espère que la vidéo vous plaira quand elle sortira, 19 juin sur France 2 ou France 3. Vous inquiétez pas, je vous ferai des rappels d'ici là, je vous en reparlerai à nouveau. Mais voilà, plein de projets pour 2021, pour, pour, faire, le projet vite fait, non, pardon, pour faire le bilan vite fait de l'année 2020, on a eu quoi On a eu le livre, les formations, les deux émissions télé, et euh, j'en oublie sûrement d'autres. Et pour 2021, bah, espérons que ce sera les conférences. Euh, Sortie de nouvelles formations, de nouveaux contenus et euh, aller à la rencontre bah, de vous, de vous rencontrer en vrai. Moi je trouverais ça trop génial. Donc ça peut être à travers des salons du livre avec le livre, à travers des conventions, à tr comme j'ai pu faire. Oui, il y a la popcorn aussi que j'ai pu faire cette année. C'était vachement génial. Donc voilà. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. C'était vraiment une vidéo un peu freestyle dans le sens. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais plein d'infos à vous passer. Donc je vous les ai toutes passées comme ça. Donc euh, maintenant, euh, j'espère que vous allez bien aussi. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao a tutti.